Bonjour à toutes et à tous, <coughs> aujourd'hui je vais vous présenter très rapidement euh, quelques petites euh, remarques sur l'impression de l'inogravure. La eh bien gravure c'est quoi C'est tout simplement ces plaques euh, qu'on vient euh, graver avec des gouges, euh, je vous ferai sûrement une vidéo mais plus tard là-dessus, euh, et ensuite on vient appliquer de l'encre et euh, imprimé euh, sur du papier. Euh, par contre, moi je n'utilise pas l'encre habituelle euh, normale, c'est-à-dire qu'on vient euh, mettre sur une plaque à côté, euh, genre métal par exemple, utiliser un rouleau et repasser sur le motif. Euh, comme j'ai beaucoup d'encre liée aux, aux papeterie, euh, au loisirs créatif papier habituel, euh, j'ai testé donc plusieurs de ces encres euh, qui, sont, qui disposent de pas d'encreur. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Euh, quand j'ai fait mes tests, parce qu'en fait ça c'est pour les cadeaux de Noël, ouais, ah, je vais faire euh, des lignes de gravure. J'ai testé déjà sur papier euh, tout bête, tout simple. Euh... Euh, imprimante excusez-moi je suis très malade, j'ai du mal à, à parler à organiser ma pensée euh, j'ai noté la couleur là par exemple c'est onyx black euh, donc c'est de la versafine onyx black les deux là sont euh, également de la versafine avec de l'olapsia green et de la spanish moss donc ça c'est deux verts euh, différents où celui-là est beaucoup plus euh, mousse comme c'est dit d'ailleurs euh, un vert plus jaune et celui-là un vert beaucoup plus intense et sombre, proche du noir. Euh, là, vous voyez euh, ce que ça donne. Et puis, euh, celui-ci, euh, il a plusieurs couleurs. On le voit un petit peu, euh, c'est assez subtil. Hein. L'impression n'est pas très bonne, ne hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, mais vous allez voir qu'il y a des zones un peu plus rougeâtres, un peu plus claires, etc. C'est parce que c'est un pad euh, d'encre ombré. Je vous le remets dans l'autre sens. Euh, bon, bah, umbré, voilà C'est un ombré avec du vert et, euh, euh, Qui va justement vers un rouge un peu plus sombre et Il y a trois parties Et les trois parties ont des couleurs différentes euh, Simplement en force de tamponner un peu euh, Pas forcément pouf une seule fois, parce que les tampons sont plus grands euh, c'est assez, assez mélangé c'est beaucoup plus discret qu'avant euh, j'ai aussi remis de l'eau parce que c'est un pâte qui est très très vieux, genre il doit avoir 10 ans j'en sais rien, c'est quand c'est sorti j'ai voulu tester, c'était la seule couleur qu'il y avait euh, c'était dans les verres et effectivement c'est très sympa pour faire euh, des fonds paysages arbres, Alors, si vous avez des tampons arbres, euh, et c'était très bien pour mon projet mais je n'avais pas j'ai testé sur le papier euh, que je voulais utiliser, qui est un papier à un grammage euh, très épais euh, qui est donc ce papier là, voilà. alors il a été découpé euh, cutter et massico, euh, là je, je suis en train de, Je vais vous chercher les références du papier, parce qu'au toucher je peux vous dire que c'est à peu près du 300 grammes par mètre carré mais pas plus, alors, <coughs> excusez-moi, euh, J'ai trouvé sur craftelier, c'est du papier gravure, tiepolo, 290 grammes par mètre carré, euh, Fabriano, et c'est du 56 sur 76, donc c'est un format qui est juste énorme, euh, là, des planches comme ça, je crois qu'on peut en faire combien euh, Alors attendez, c'est pas compliqué, on peut en faire 3, 5, là j'en ai 5 qui sont déjà imprimés, donc ça fait 10 plus 2, 12, euh, 12, je sais pas si on a tout coupé ou sinon nous reste encore euh, mais les feuilles on pouvait les acheter que par 5 minimum mais vous voyez qu'avec 5 feuilles vous avez de quoi faire euh, énormément de projets euh, et tout donc là j'avais testé justement euh, plusieurs encres la noire euh, fine, la spanish moss et ça c'est de l'ombré et sur cette partie là euh, je ne sais plus d'ailleurs tiens, j'ai oublié. Enfin bref, j'ai retesté plusieurs fois sur le même endroit, euh, parce que bon, c'était pas... enfin, à peu près un hein, décalé, c'était pas... juste pour voir vérifier les couleurs avant d'imprimer. Ici c'est une feuille que j'ai un, un, un peu ratée, il n'y avait pas assez d'encre, et je vais en profiter pour euh, vous montrer ce que, euh, ce que ça peut donner. Donc euh, là, sur ces dernières euh, feuilles, comme ici, j'ai utilisé de la stazone. Donc pourquoi la Stazen Parce qu'elle était euh, assez grasse, assez euh, épaisse, euh, c'est une encre qui résiste bien, euh, qui est euh, assez costaud et euh, j'ai bien aimé euh, le rendu au final. Euh, ce que j'avais décidé euh, en regardant d'après euh, mon papier imprimante, eh ben ça a changé euh, une fois arrivé sur le, le vrai papier parce que euh, l'encombrée que j'avais choisie n'était pas assez performante, elle était euh, trop légère. On la voit ici, ben on la voit justement pas bien, <rire> C'était euh, ça ça marchait pas bien, ça n'a ça pas euh, pris comme je le souhaitais. On voit que c'est beaucoup trop pâle, beaucoup trop clair, même si euh, en regardant un peu plus attentivement, les, les, le, les variations sont pas mal. Donc euh, ce que je vais retester après en avoir fait 5 en noir, c'est à nouveau euh, le, le pas d'ombré euh, dans lequel j'ai remis de l'eau. Donc j'ai mis quelques gouttes d'eau et euh, j'ai mis un peu de pchitre. Euh, donc c'est juste de l'eau toute bête dans un je sais pas quoi, un flacon qui tra traîne de chez toi. Voilà, j'en ai remis un petit peu. Pourquoi bah Pour essayer de, de réhumidifier tout ça. Et <coughs> <coughs> le mettre après un, un peu en arrière et voir si ça, si ça redonne. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, je le refais un peu. Je me suis rappelé que la verse affine comme c'est une encre que j'utilise énormément pour augmenter la quantité d'encre, je pouvais peut-être recharger, tout simplement. Euh, donc vous voyez, que j'en profite pour vous montrer comment on recharge un, un encreur. On met, j'allais dire un peu d'encre, mais là j'en ai quand même mis pas mal, et puis on vient euh, gribouiller, euh, étaler cette encre, et elle va rentrer dans le, dans le pad. C'est aussi la différence que j'aime beaucoup euh, avec... Euh, ces encres Versafine, il y a d'autres marques. Hein. Ranger on peut aussi, mais j'aime pas trop l'espèce le, de, de couche. J'aime pas le, le, le pad, la, la texture, c'est assez difficile à expliquer. Euh, on dirait un multi-feuillet de couches de tissu. Voilà. Alors que ça, on dirait plus de la, de la feutrine non touchée. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait, euh, fait un peu rentrer comme ça et, euh, et euh, ça donne ça. Le, le pad là, il, ça fait un moment je le, je le recharge dès qu'il y a besoin et, euh, et les, les petites cartouches, elles coûtent beaucoup moins cher en fait. L'encre est toujours d'aussi bonne qualité. Euh, donc c'est à la fois économique et puis euh, très pratique, on garde, on garde son, son pad très longtemps si on le souhaite. Et puis il y a la version toute petite, je vous avais montré dans d'autres vidéos, les petits carrés comme ça, qui permettent de tester des couleurs. Donc là, comme j'ai rechargé, hop, on va voir si ça imprime mieux. Donc ce que je fais, c'est que je, je tamponne mon, mon tampon, ma linogravure avec mon ancreur, comme je le ferai avec un autre tampon. Hop. Voilà. J'ai pris l'habitude de toujours refermer mes pads parce que je suis très maladroite et que généralement je me fous toujours un, un morceau de moi dedans. Je place d'un côté ou bien au-dessus, mais il ne faut plus bouger une fois que ça a touché. Donc euh, faites comme vous le sentez. Moi je préfère me mettre comme ça, j'appuie un coup. Et là en fait, euh, la différence par rapport au tampon et notamment au tampon acrylique où il ne faut surtout pas appuyer trop fort parce qu'on risque d'écraser le motif c'est que là au contraire il faut appuyer alors vous verrez que normalement on est sur un truc vraiment plat et dans les vidéos on utilise un rouleau pour venir appuyer la surface. Euh, pourquoi je ne le fais pas Déjà parce que je n'ai pas ce type de rouleau et que mon rouleau à pâtisserie va pas du tout être adapté. Et je sais très bien que je vais me foutre partout et me cogner et euh, avec un peu de chance me le avec dessus sur le pied. Donc je vais pas faire ça. Et euh, aussi parce que je me suis rendu compte qu'en venant frotter la surface comme ça, je viens récupérer vraiment tous les petits détails en termes d'impression, je trouve que c'est mieux. Euh, pourquoi Parce que j'ai commencé avec un presse-papier, alors j'ai utilisé celui-là, euh, c'est un de mes presse-papiers euh, euh, en verre, <rire> sans forme de cœur, c'est absolument pas pratique pour le rangement, mais y y avait, euh, ils étaient vendus genre au moins d'un euro pièce, et euh, du coup j'en ai pris une dizaine et euh, j'étais presse papier euh, partout pour, pour le scrap. En fait. Hop et euh, sinon j'utilise très souvent euh, ma, ma grosse labradorite, euh, comme presse-papier. Euh, parce qu'elle est assez lourde, hein, je peux vous le dire, c'est très très lourd. Donc elle est toujours sur mon bureau, et, euh, et en fait elle me sert beaucoup de, de presse-papier. Là par exemple, je suis sur le côté en train de tenir un bouquin fermé. Quoi. Alors, on y va Et on va voir ce que ça donne, donc là c'est la Versafine, Donc bien décollée, euh, verticale. Euh, L'impression est pas mal, mais par rapport à ce que j'ai appuyé, euh, et euh, à ce que j'ai euh, vraiment euh, pressé et compressé, on voit bien que, par rapport à la staizone, eh ben non, la Stason, on a un noir qui est beaucoup plus intense, qui est plus marqué, euh, on a des lignes qui sont plus précises. Euh, non, je préfère clairement la steezone, quoi. Pour ce projet-là, hein, parce qu'en termes de finesse, euh, sur le papier euh, habituel avec euh, mes tampons, il n'y a aucun doute là-dessus. Je préfère la versée fine, qui est beaucoup plus fine. D'où sûrement son nom. Voilà. Alors, on va refaire un coup avec. La <coughs> Désolé, on vient pour les... les interruptions, tout. Euh, non, je vais pas commencer la Stazen tout de suite, je vais déjà faire l'ombré. Oh non, je vais faire la l'ombré, euh... ça n'a pas l'air de marcher correctement. Allez, hop. Donc la staison. hop, hop, hop, hop, hop. Donc là, j'appuie assez fermement parce que... Euh, J'avais remarqué que ma dernière euh, <coughs> impression n'avait pas très bien fonctionné. Alors la Stason, faites attention, elle tâche à fond, c'est hyper résistant, c'est tout à fait l'intérêt de la Stason. C'est de pouvoir l'utiliser sur plastique vers métal. Donc des, des supports où généralement on a des gros soucis euh, pour faire adhérer l'encre et où les encres habituelles ne fonctionnent pas. Les encres à eau, euh, etc. Hop. On positionne. On appuie fermement, on maintient, je sens mes bords en fait. Et comme le papier est beaucoup plus solide qu'un papier imprimant, beaucoup plus euh, résistant et qui tient très très bien la déformation, euh, là je, je, je, je le sens ce papier, il est super agréable à toucher, il, est, euh, il a quelque chose de... on sent la qualité en fait. Donc euh, c'est très très agréable. C'est... Euh... Mmh. Ah oui c'était 4 euros la feuille je crois que je ne vous l'avais pas dit. Mais c'est des feuilles, vous savez, j'y vais en là. Je ne sais pas si c'est le format raisin, mais euh... je pourrais peut-être une vidéo à jour sur les différents formats de papier Plus des A quelque chose. Genre les B, B5, les 5 du format américain, du format raisin. Voilà. Donc c'est pas imprimé droit par rapport au bord, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, euh, je compte le découper. Mais là j'ai euh, une impression euh, qui, qui me convient. Je vous montre en comparatif euh, par rapport à la VersaFine qui, qui est une très très bonne encre hein, habituellement, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez bien qu'on euh, se retrouve euh, avec la VersaFine qui a une... Vraiment beaucoup moins bonne impression. Euh, je pense que c'est parce que euh, la Stazon est une encre, euh, moi je les appellerais assez grasses en fait. Elles sont épaisses, collantes, euh, elles n'ont elles pas du tout le côté fluide euh, et très délicat. Qui ont, qui ont par exemple, euh, alors beaucoup plus que la ça tout ce qui est euh, les encres Ranger, euh, les, les distress, voilà qui sont extrêmement euh, extrêmement fines pour le coup, euh, mais qui n'ont pas un rendu fin du tout, puisque c'est un rendu euh, tout, euh, tout tapoté, tout, euh, tout flou. Euh, et elles sont, elles sont bien pour faire des fonds, des, des choses comme ça, des, des pour les travailler, parce qu'elles supportent la manipulation, mais euh, elles sont très mouvantes. Quoi. Une encre peut être mouvante. Eh ben c'est tout simple c'est déjà les encres, euh, tout ce qui est encre aquarellable, bah, si vous mettez de l'eau, ça bouge. Les pigments, ils vont bouger, ils ne vont pas rester en place. Alors que la Stazone, c'est une encre qui ne va pas du tout bouger. Et C'est pour ça qu'on peut l'utiliser sur euh, des supports difficiles, euh, c'est-à-dire tout ce qui est support lisse. <coughs> Comme le verre, le plastique, le métal. Alors métal, moi je n'en sers pas, le verre non plus, mais le plastique ouais pas mal et euh, enfin pas mal, beaucoup moins souvent le papier mais sur des petites créations, euh, des fois on est vachement frustré de ne pas pouvoir quoi, en fait. peut se prendre la tête à faire et puis pouf, mettre un coup dessus un euh, petit coup de nettoyage final et tout effacer hop Alors, voilà et c'est bon et aussi euh, l'avantage d'avoir sa de la, la stazon, c'est qu'elle euh, on va pouvoir ensuite aquareller les, les lignes gravures. Alors normalement ça se ça se fait pas, c'est pas quelque chose d'habituel. Euh, mais moi c'était vraiment euh, ça faisait partie de, de mon projet. J'ai fait plusieurs euh, plusieurs tests aussi pour vérifier euh, comment se comportaient les encres euh, sur les, les parties euh, ici aussi. J'ai vérifié dix, différentes marques. Euh, J'ai regardé aussi avec l'archival, la, euh, l'archival Inc. Euh, c'était où euh, L'archival, c'était cette partie-là et cette partie-là. Mais euh, elle était bien, elle ne bougeait pas à l'eau, mais... non, euh, il y avait mieux, il y a de <rire> la saison. Euh, et donc après, je compte venir à passer ça en aquarelle. Là, c'est très moche, hein, c'est juste pour poser mes couleurs. Euh, c'est très moche parce que c le papier imprimante, c'est un des pires qui soit pour, faire, pour tenter quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné euh, quelques idées pour euh, venir ancrer euh, ou tester la linogravure. Très simplement, vous pouvez faire ça avec des morceaux de gomme. Euh, vous prenez votre gomme, vous taillez un motif dedans et euh, si vous avez déjà vos tampons encreurs, et ben voilà vous avez euh, fait de la linogravure euh, à moindre coût et plus facilement. Euh, ben voilà, je vous souhaite des bonnes créas <coughs> et des bons moments. Au revoir!